On est avec Virginie Martel, didacticienne à l'Université du Québec à Rimouski, campus Lévis. Euh, tu es aussi chercheure à la chaire de recherche sur la littératie médiatique multimodale. Oui, tout à fait. En fait, euh, la chaire et le groupe, en général, en, en LMM, hein, qui est la manière plus simplifié de référer à la littératie médiatique multimodale. On, on est préoccupé du développement des compétences qui permettent aujourd'hui de communiquer sur des supports variés, qu'ils soient technologiques ou pas, en, en, entre autres à l'aide euh, du texte, bien entendu, mais aussi de l'image. Le dessin, euh, à l'école, on dirait que c'est réservé aux arts. Je trouve que c'est dommage parce que ça reste une manière de se représenter euh, la connaissance, puis c'est un peu l'idée derrière euh, le note Est-ce que tu peux nous expliquer, pour toi, c'est quoi le croquinote? Oui. Mais en fait, euh, le croquis-notes ou le sketch note réfère à deux concepts, hein, celui euh, de croquis, d'ébauche, et celui de prise de notes. Donc, on pourrait définir le recours au croquis-notes comme une manière créative de prendre des notes, euh, souvent en fait à, à, à l'aide d'une représentation graphique. Synthèse qu'on va, qu va produire à l'aide d'outils traditionnels, là, le papier, le crayon, euh, ou d'outils plus technologiques comme des applications qui sont disponibles. Donc, c'est un peu comme, euh, en fait, on pourrait dire que c'est un outil de pensée visuel qui permet de représenter et de traduire euh, des idées, de l'information, du contenu, dans une représentation graphique qui habituellement est contenu sur une seule page. C'est pour ça qu'on parle que c'est un outil synthèse aussi. Et on va pouvoir traduire ainsi l'information qui peut être présentée dans un cours, qui pourrait être présentée dans un texte ou qu'on pourrait, par exemple, on écoute une vidéo et on a à prendre des notes. C'est vraiment un outil de prise de notes. Et au contraire de ce qu'on pourrait penser, et ça plusieurs le croient, c'est pas nécessaire de savoir bien dessiner pour faire du croquinote. Ce qui est nécessaire, c'est d'être capable de traduire sa pensée avec des dessins qui peuvent être très simples, mais qui sont significatifs. Et pourquoi on l'utiliserait en histoire et en géographie? En fait, bien, en univers social, hein, de façon plus générale, les contenus à l'étude, entre autres les, les, les, les concepts, sont très nombreux et sont souvent complexes, mm -hmm. on, on le sait. Donc, recourir au croquinote, c'est assurément un bon moyen de rendre les élèves actifs dans l'apprentissage et dans l'appropriation de ces contenus-là. Parce que lorsqu'on leur demande de faire un croquinote, bien, nécessairement, ils doivent traiter le contenu ou l'information qui est présentée, ils doivent s'approprier ce contenu-là pour être capables de le mettre en dessin signifiant, euh, en mots-clés qui sont les plus importants, en lien avec ce contenu-là. Donc, à cet égard-là, c'est vraiment un outil que je pense euh, vraiment intéressant en univers social pour faciliter l'apprentissage, voire même faciliter la compréhension, la, la, compréhension, la rétention de l'information. C'est aussi intéressant en univers social, je pense, d'utiliser le note avec sa valeur ajoutée de l'image, parce que déjà en histoire et en géographie, on utilise l'image par exemple avec les documents iconographiques, hein, on fait interpréter différents types de documents oui. iconographiques, mais trop rarement on fait produire des images. Et le coquinote offre cet avantage-là d'inviter l'élève à produire des images qui sont pour lui signifiantes. Puis bien entendu, bien, il y a le facteur motivationnel qui peut être un, un enjeu et qui est un enjeu parfois important en classe d'univers social. Oui, vraiment. Puis, ça me fait aussi penser, tu sais, des fois, je trouve que les élèves vont aller vraiment à l'essentiel. Donc, ils vont être obligés d'aller chercher oui. les caractéristiques principales d'un concept. Tout à à fait. Ils vont un peu mettre de côté l'anecdotique pour vraiment là, euh, ça, mettre en image oui, ce qui est important. Oui, tout à fait. C'est un élément, effectivement, qu'on a pu constater lors de nombreuses observations du recours aux coquinotes en classe, qu'ils réussissent à, à rentrer au niveau des aspects essentiels. T'es venu observer dans la classe de Nathalie à la commission scolaire des premières seigneuries. Euh, les élèves devaient faire un croquis-notes sur des concepts assez complexes, hein? euh, justice, droit, révolution. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de tes observations? Oui. Ben En fait, euh, tout d'abord... Euh... J'ai vraiment été enchantée par la, la planification, puis la mise en œuvre, là, bien entendu, de la séquence. Euh, par exemple, d'entrée de jeu, les élèves ont été initiés d'abord au croquis euh, et à l'application Paper. Et puis, il euh, y a Steve qui était présent aussi, qui leur a donné certaines techniques simples de dessin qu'ils ont pu expérimenter. Et je pense que ça, c'est essentiel que dès le début, les élèves aient ce temps d'appropriation, de pratique, puis d'exploration. Ça, j'ai senti que ça les avait rassurés. Et ça, je pense que c'était important. Un autre aspect intéressant de la séquence, c'est le fait que les élèves aient été invités d'abord à se représenter de manière individuelle l'un des concepts. Par exemple, le concept de justice. Et une fois qu'ils s'étaient représentés ce concept-là, ils étaient invités à aller rencontrer d'autres élèves qui avaient eux-mêmes représenté le même concept, puis à confronter de manière collective voire collaborative leur représentation visuelle qu'ils avaient fait du concept. Et ça, je pense que c'est aussi une force d'avoir fait ce travail à la fois individuel, mais collectif, et que le collectif ait permis de bonifier euh, « j'ai pu voir » des élèves qui, ça, qui, qui changeaient le euh... de dessin. Oui, tout à fait. « Ah, je vais rajouter ça. Ah, je vais ôter ça. Ah, je vais mettre ce mot-clé-là. Ah non, plutôt. » Alors ça, vraiment, c'était riche de, de, de voir ça dans la séquence. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont euh, frappé ben assurément le c'est euh c'est la c'est la facilité avec les avec laquelle les élèves ils n'avaient jamais fait de croquignotes du moins en, dans un contexte scolaire assurément comme ça et vraiment ils ont eu une facilité à traduire leur pensée par une représentation graphique qui était souvent euh, même très créative hein? oui. on n'aurait pas pensé qu'il y aurait utilisé cette manière là donc une facilité à représenter leur pensée leurs idées euh, avec des des mots simples et surtout beaucoup beaucoup de dessins donc beaucoup moins de mots en fait oui. que de dessin. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, et je l'ai déjà observé avec euh, mes étudiants à l'université parce que j'utilise aussi le croquinote dans mes cours, c'est euh, la... En fait, l'apport du note à la prise de parole. Mm -hmm. Le fait d'avoir organisé sa pensée comme ça en amont, d'avoir choisi ses dessins, d'avoir choisi la manière de les organiser dans le note ça prépare par la suite à la prise de parole, au moment où l'élève va dire « Ben voilà ce que j'ai retenu de ce concept-là, ou voilà ce que je, je, je pense à propos du concept. » Et comme on le nommait tout à l'heure, par rapport euh, à à la représentation dans ce cas-ci d'un concept, ben effectivement, on a pu observer qu'ils qu ne sont pas tombés à, dans l'anecdotique ou quoi que ce soit, mais qu'ils sont allés sur les attributs essentiels du concept et, et ils restent vraiment concentrés sur la tâche. Donc ça, c'est assurément des, de belles observations. Puis, ben bien sûr, euh, je pense que ça les a engagés. Bien, pas, je pense, on l'a vu, on le voyait qu'ils étaient engagés, motivés dans la tâche. Et lorsqu'on leur a posé euh, dans le questionnaire des, des, des questions, euh, par rapport à l'expérience, ils sont presque tous unanimes à dire « on veut revivre cette expérience-là, on a trouvé ça intéressant, on veut le refaire pour d'autres contenus dans d'autres contextes ». Et en plus, bien, ça nous aide, ils nous disent que ça les aide à mieux comprendre, ça les aide à mieux retenir l'information ou simplement à réviser quand c'est des éléments déjà vus. L'utilisation de la technologie puis de certaines applications euh, peuvent venir faciliter le dessin. Euh, pour toi, est-ce qu'il y a une plus-value pédagogique à utiliser la technologie quand on veut faire du croquis-notes? Euh, assurément, oui. Par contre, je vais... Je vais quand même préciser qu'il est possible de faire du croquis note avec les outils traditionnels que sont le papier les crayons. Euh, le, le, le, donc, euh, c'est assurément possible, mais c'est sûr que l'utilisation des technologies va amener une plus-value en ce sens qu'elle va en fait faciliter, je pense qu'elle peut faciliter euh, la représentation graphique, la prise de notes visuelles que l'on cherche avec le croquis -notes. Euh Par exemple, euh, avec, euh, bon, bien sûr, les applications disponibles ou euh, dans lesquelles il va y avoir euh, des modalités facilitante de représentation graphique, des formes de caractères, des formes prédéfinies, euh, les, tous les types de crayons qu'on peut utiliser. Il va au, ça peut aussi faciliter au niveau de la manipulation visuelle lorsqu'on est en train de réaliser son croquis-note. Et bien entendu, il y a aussi tous les avantages là, reliés au numérique dans son ensemble, c'est-à-dire par exemple la sauvegarde facile des différentes productions ou le partage hein, à travers euh, différentes euh, manières de faire qui peut être vraiment aidante à cet égard. Là. Et on le redit toujours, mais bien entendu, la technologie pour plusieurs élèves aussi, ça peut être un facteur d'engagement, un facteur de motivation parce que tout d'un coup, ils ont leur tablette qu'ils peuvent utiliser, particulièrement dans des écoles où parfois c'est moins accessible. Mmh. Autant euh, au primaire qu'au secondaire, je pense que le croquinote, ça permet vraiment de venir faire la synthèse de certaines notions. Euh, on peut aussi venir euh, valider la compréhension d'un concept ou euh, une source primaire qui serait un peu plus complexe aujourd'hui, je pense que l'important, ce que je retiens en fait, c'est vraiment euh, l'idée, c'est le symbole qui est important euh, au lieu du dessin en lui-même. Oui, tout à fait. Bien, en fait, euh, je te dirais même que le processus qui permet de créer le croquinote est, est, est autant important, sinon plus que le produit fini, le résultat, le, le, le, la qualité du dessin. Parce que c'est au cours de ce processus-là que l'élève va élaborer sa pensée, va la traduire en dessins qui sont signifiants pour lui. C'est là que le travail se réalise et c'est vraiment là que se, se, se tient l'efficacité du croquinote. C'est parce que le croquinote a invité et obligé, en fait, l'élève à traduire sa pensée en mots simples et en dessins représentatifs pour lui,